Ok, donc sur ton WhatsApp, tu vas cliquer sur les trois points en haut à droite et cliquer sur appareil connecté. Ensuite, tu ne vas pas cliquer sur connecter un appareil, mais plutôt sur bêta multi-appareil. Ici, tu auras des informations sur la bêta en termes d'objectifs, de confidentialité et de restrictions de celle-ci. Et bien sûr, tu pourras la quitter à tout moment. On clique donc sur rejoindre la bêta. Et là, c'est bon. On en fait partie et on peut aussi la quitter en appuyant sur le bouton du bas. On va donc faire un retour arrière et cette fois cliquer sur connecter un appareil. Là, je mets mon mot de passe et je capture le QR code de WhatsApp Web ou PC avec ma caméra. Dès lors, mon WhatsApp mobile s'installera sur PC. Ok, donc là, c'est terminé et on observe bien quasiment le même WhatsApp sur PC que sur mobile. Entre autres, on nous dit ici que les appels passent si on a l'application WhatsApp sur PC. Alors, je vais donc faire un premier test pour vérifier que les deux sont bien liés. Voilà, j'envoie test et le message est parti sur les deux appareils. Maintenant, je vais déconnecter mon téléphone et envoyer un deuxième test à partir du PC. Le test 2 est en effet parti sur PC, du coup, on va reconnecter notre mobile pour voir si c'est bon. Et c'est en effet le cas. Et je viens juste pour rappeler qu'avec le WhatsApp Web ou PC normal, en déconnectant le téléphone, on aurait eu un message de ce type. C'est donc pour te garantir l'efficacité du tutoriel. Sur ce, système si Tu fait 15. à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu abonné à la chaîne. Bye.